Quel est le point commun entre ces échanges franco-allemands Tous ces échanges franco-allemands ont un petit plus. Quels sont ces petits plus Une plus grande équipe qui présente des profils variés, plus de thématiques possibles, plus d'interactivité, une subvention plus adaptée. Tous ces petits plus sont possibles grâce à la coopération entre des établissements scolaires et des associations. Le secteur scolaire et le domaine associatif apportent des idées et méthodes différentes qu'ils découvrent et partagent en préparant conjointement un projet. Ensemble, ils mettent en place un échange franco-allemand interdisciplinaire qui implique activement les jeunes, quel que soit leur profil et qui peut aboutir à une production commune. Un des petits plus, c'est aussi le programme Focus de l'OFage. Une subvention pour des frais de programme, une subvention pour un hébergement commun pour le groupe de jeunes subvention pour l'animation linguistique en plus de la subvention pour les frais de voyage. Si les critères sont remplis, n'hésitez plus et lancez-vous dans un projet FOCUS. Le programme FOCUS soutient des projets franco-allemands de coopération entre les établissements scolaires et les associations, même au format numérique. Déposez vite votre demande